bonjour les amis c'est Franck pour CREOLINIUM.FR alors aujourd'hui ça ne va pas être une vidéo comme les autres ça sera un truc et astuce. mais dans un premier temps je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube et sur Facebook vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours ça fait vraiment vraiment plaisir donc je vous rappelle que vous pouvez nous aider quand les vidéos vous plaisent sur YouTube, par exemple, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait super plaisir, ça nous aide, ça nous permet de nous référencer dans les moteurs de recherche de Google. Euh, franchement, faites-le, aidez-nous. Il n'y a pas que moi, hein, il y a plein d'autres chaînes qui sont extra. Euh, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Sur Facebook, c'est pareil, euh, partagez nos vidéos, euh, ça nous aide énormément. Mine de rien, alors, ça ne nous fait pas gagner d'argent, je vous rassure, mais ça nous permet d'avoir plus de visibilité et plus d'audience. Voilà, euh, merci beaucoup à vous pour les futurs pouces bleus. Aujourd'hui, premier truc astuce d'atelier. On va parler du trusquin. Alors, plus particulièrement sur ce modèle-là, alors, euh, je suis désolé, beaucoup de gens ont celui-là. Eh ben, <rire> je serais tenté de vous dire, tant pis pour vous. Non, non, je blague. Euh... J'adore ce matériel là, d'ailleurs euh, la preuve, j'en ai perdu la moitié, hein. il manque une clé Bon c'est pas bien grave, je peux la refaire en bois euh, Donc, je viens de découvrir, alors ça fait euh, au moins un an et demi que j'ai ce petit truc là Je viens de découvrir seulement que je pouvais m'en servir comme jauge de profondeur euh, Ouais, je sais ce que vous pensez, le mec il est débile Et ben, dans la notice, c'est pas marqué Et moi les notices d'ailleurs, je ne les, les lis pas ça part à la poubelle. Donc, jauge de profondeur. ben ouais, fallait le savoir. Si vous avez besoin de reproduire une entaille comme ça et que vous connaissez pas sa profondeur exacte, ben vous la connaissez en mesurant. Bien, si vous voulez la tracer avec précision, prenez votre trusquin. Hein, Mettons en butée sur votre champ, votre tige, vous venez la faire euh, rentrer en contact avec votre fond de feuillure, fond de mortaise ou euh, je ne sais quoi, fond de rainure et vous aurez exactement sa profondeur donc vous pouvez reporter après à l'issue euh, au traçage à l'aide de votre trusquette hein. euh, le truc tout con et ça fait des années que je me casse le cul à le faire à la main en mesurant donc voilà, le petit truc d'atelier à la con mais qui est bien sympathique donc, encore une fois, un grand merci à toutes les personnes qui me suivent aussi bien sur Facebook que sur YouTube. N'oubliez pas le petit pouce ou le petit like et les partages, ça nous aide énormément. Merci à vous. C'était Franck pour Créolinium.fr